Chevelle s'est mis, mis à à la page du ski de rando il y a plusieurs années. Euh, L'idée c'était de diversifier un petit peu son offre. Aujourd'hui c'est un petit peu the place to be en, en, en matière de ski de randonnée avec des courses hebdomadaires euh, organisées par Révé, par Franquino et, et son équipe. Donc voilà, on a la chance de pouvoir développer cette discipline euh, et d'accueillir de gros événements et notamment le, les championnats de France de, de Vertical Race euh, le 22 janvier prochain. Donc voilà, on surfe sur la vague ski de rando et le ski de rando nous, nous le rend très bien. Eh ben, bonjour à tous, bienvenue ici à Courchevel pour la première manche des Mia Ski Touring. Euh, première, euh, deuxième aussi épreuve de la Coupe de France euh, cette année en ski-alpinisme. Et donc euh, bah, ce parcours, voilà, 3,2 km, 500 mètres de dénivelé. 12 ans déjà hein, que euh, cette montée euh, a lieu ici à Courchevel. Et aujourd'hui du beau monde hein, avec la présence de toute l'équipe de France euh, ici réunie en sachant que Courchevel est depuis cette année aussi partenaire officiel de cette équipe et on est très très heureux de les soutenir, de les soutenir et on va voir ce que ça va donner aujourd'hui je pense que les temps vont être déjà très très bons pour cette première manche On s'est bien bagarré tous ensemble c'était une fois les uns, une fois les autres après on s'est détaché un peu avec Sam devant il m'a bien fait mal à moments. moment je me serais... Je me suis fait un peu violence pour accrocher les skis et essayer de l'accélérer sur la fin, en garder un petit peu sous le pied sur la fin, mais c'est un bon exercice. Ça fait trois jours qu'on est là avec l'équipe de France pour préparer la saison. C'est notre dernier stage de préparation. C'est les derniers petits réglages avant de partir dans dix jours à la première Coupe du Monde avec les athlètes. C'est le troisième stage qu'on fait ici à Courchevel, on a fait un cet été, un cet automne et un à ce début d'hiver. On a un partenariat maintenant avec la, la station de Courchevel qui est euh, partenaire de l'équipe de France. un partenariat qui, qui donne des bons moyens aux équipes pour s'entraîner, qui nous permet d'avoir des organisations tip-top hein, puisque Courchevel euh et maîtrise parfaitement l'organisation de compétition sur ce, sur ce front de neige. Donc très très bonne condition de l'accompagnement de Courchevel, maintenant que nous sommes olympiques, donc partenariat sur trois ans, mais voilà, qui, qui va nous permettre de grandir encore dans le domaine du ski-alpinisme. Très heureux de ce partenariat. partenariat avec la FFMO, c'est important parce que nous, euh, on a toujours œuvré pour l'instant dans la création d'équipements, la création de pistes, l'aide à nos athlètes, à nos athlètes locaux. Et puis maintenant, c'est le parfait aboutissement et on est content. C'est aussi une vraie volonté, une vraie politique locale. On a les partenariats depuis très longtemps, euh, les conventions avec la Fédération française de ski, avec les sports de glace. Et maintenant avec la FFMO, bah, c'est voilà, euh, le bout du bout et puis on veut vraiment les emmener au jeu pour des médailles. Voilà, c'était un sprint, c'était un des premiers sprints avant les Coupes du Monde, là. Euh, c'était un beau format, euh, Voilà, c'était un beau parcours de court-chevel et on a fait trois manches nous, donc j'ai pu assez bien me gérer euh, sur, les, sur les trois runs et j'étais propre techniquement et c'est ce que je cherchais à faire aujourd'hui, donc c'est cool. Tout d'abord, à Courchevel, on est extrêmement honoré d'avoir été choisi par la Fédération de Ski d'Alpinisme et d'Escalade pour être partenaire. Ce partenariat nous engage sur plusieurs mois, voire plusieurs années pour recevoir les équipes de skieurs en stage, mais aussi organiser des compétitions puisqu'on organise d'ailleurs les championnats de France ici même à Courchevel et c'est un peu l'objectif de la station de Courchevel qui est très orientée sport et on a évidemment des performances importantes comme tout le monde le sait en ski alpin avec toute l'équipe des jeunes du club des sports mais aussi Alexis Peintureau qu'on supporte et tous les skieurs vont le supporter pour cette année mais on ouvre aussi à Courchevel toutes les formes de disciplines de ski et évidemment le ski d'alpinisme fait partie d'une référence ici à Courchevel, alors on attend beaucoup beaucoup de choses cette année et les années futures avec la fédération. Alors bon ski, bon ski d'alpinisme à tous parce qu'ici à Courchevel c'est le ski